Ici, il s'agit d'un rituel retour affectif rapide. C'est pour un couple qui se sont séparés il y a un peu longtemps. Donc, euh, je vais vous montrer comment le rituel va se passer. Pour ce rituel, nous avons besoin d'abord d'un pécal blanc. Nous allons mettre directement... Le mâle et la femelle comme ça nous allons prendre un fil de préférence rouge parce que c'est quelque chose qui sera immédiatement fait donc c'est la couleur rouge Il faut utiliser une fois on a fini d'attacher nous allons le couper comme ça mettre ça sur le génie de magie blanche d'amour après cela nous allons utiliser des poudres de magie blanche très rares. donc une fois les poudres sont utilisées cette calebasse qui sera enrobée par ce pécal blanc là et ça sera jeté dans la mer est-ce que vous comprenez donc une fois les rituels ont fini nous allons utiliser ce parfum pour rendre grâce au génie donc ça là c'est fini maintenant le travail on commence avec les photos concernant la photo les photos seront mettre ensemble comme ça plié nous allons attacher avec du fil couleur noire directement une fois c'est attaché on va le mettre derrière ce génie là...